Tipu aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui va se passer le 24 novembre à Paris. Le 24 novembre à Paris a été organisée une déferlante féministe, c'est-à-dire le but de jeu, c'est de faire une immense manif nationale féministe, d'arriver à mettre de côté un petit peu, et ça va être galère, tous les différents qu'il y a entre les divers féminismes et les divers militantes, et de se réunir entre, entre féministes pour dire qu'on en a marre et que... C'en est trop en fait les violences sexistes et les violences sexuelles. Ça sous-entend de marcher avec des, des militantes féministes de courants qui sont opposés aux nôtres et, euh, et parfois même ennemis. Euh, je pense notamment au TERF <rire> en tant que transféministe, forcément. Mais, euh, mais voilà, il faut. Je pense que c'est vraiment important au moins une fois de mettre ça de côté pour créer vraiment un gros rassemblement parce qu'on a vu dans le monde le 8 mars, donc lors de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, lors du 8 mars de cette année et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, ça a été un flop total en France genre un non-événement et quand on regarde à côté ce qui s'est passé genre dans d'autres pays l'Espagne, l'Argentine, ce genre de choses bah merde, les meufs se sont bougées quoi. Et euh, je pense que c'est vraiment un truc qui manque d'une façon globale dans les populations euh, à l'échelle internationale, mais particulièrement en France il y a un manque profond de conscience de classe. C'est à dire qu'il y a au final très peu de féministes, les féministes sont très très mal vues, on a une, une présence euh, féministe qui est encore très euh, très rétrograde souvent, avec voilà, des, des white femmes, des, des cis féministes qui sont, qui sont encore en train de débattre sur la place des femmes trans dans, dans le féminisme, etc. Donc on a encore énormément ces, ces gros débats de fond qui ne sont pas réglés, et euh, c'est sûr qu'en termes de, de dynamique intersectionnelle, on est encore complètement à la ramasse avec des débats qui sont euh, genre encore en mode « oui, mais alors, les femmes qui portent le voile, là là, euh, qu'est-ce qu'elles sont oppressées, etc. » au lieu de, genre, essayer d'écouter les concernés, ça c'est pas encore quelque chose qui, qui semble avoir tilté. Euh, on a encore une, une genre, politique vachement euh, abolitionniste, euh, au sujet du travail du sexe, sans écouter toujours les concernés et sans réellement lutter contre bah, la traite des femmes, ce genre de choses. Donc au final, on se retrouve avec pas mal de militantes haut placées qui bah, vont plus commencer à emmerder des femmes issues de minorités dont elles ne font pas partie, plutôt que d'essayer de bah, écouter ces personnes, comprendre les combats qu'il y a à et mener ses combats. Mais bon, ça c'est un problème du, du féminisme de, de, depuis longtemps, c'est un problème de n'importe quelle lutte en fait, écouter les concernés ça, ça ne semble pas venir de soi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais ça ne semble pas venir de soi. Et, euh, et voilà, en tout cas, le 24 novembre, à Paris, s'il y a un moment où il faut qu'on défile main dans la main avec toutes nos consœurs pour genre dire on en a marre, c'est fini. Euh, avoir des taux de violence conjugale qui crèvent le plafond en France, c'est toujours pas normal. Que ce soit toujours traité comme un fait divers, c'est toujours pas normal. Que euh, dans des émissions, grand public, à des heures de grande écoute, on débatte sur euh, est-ce que c'est vraiment un viol ou pas. C'est gerbant, donc euh, voilà, faut, faut y aller. Moi, je pourrais pas y aller personnellement. C'est pour ça que je donnerai euh, genre des sous, alors que j'ai pas franchement de sous, mais c'est pour ça que je donnerai des sous au collectif local nous toutes qui fera monter des militantes de ma région à Paris pour manifester. Et je n'y serai pas parce que j'ai une table ronde sur la visité trans euh, sur internet aux côtés de Mix Cordelia et de H Paradoxay à Rennes à peu près en même temps. Donc euh, bon. Si vous êtes à Rennes et que vous ne pouvez pas aller à Paris, venez me voir. Et, euh, et sinon, vous n'avez pas d'excuses. <rire> bon, je, je plaisante, mais si, sinon, il faut vraiment essayer de, de tout faire pour y aller. Moi, okay. ça me fend le cœur de ne pas pouvoir y aller. Et ça serait vraiment bien que ça, soit, que ça soit vraiment un tournant historique. Je veux dire, il y a énormément de militantes qui sont, qui sont prêtes, qui en ont vraiment marre et qui sont, qui sont prêtes à genre, vraiment faire avancer les choses. Il faut envoyer un signal, il faut envoyer un signal comme quoi c'est possible et comme quoi en tant que meuf et de façon plus générale je dirais en tant que personne qui se bouffe le patriarcat dans la tronche, il y en a ras le bol et le patriarcat ça doit s'arrêter. Merci d'avoir suivi, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question, nous toutes, Paris, le 24 novembre, il n'y a pas encore d'heure ou de lieu, mais suivez ça sur les réseaux sociaux, je mettrai des liens dans la description et si vous ne pouvez pas y aller et que vous avez un peu de sous à donner, franchement... Essayez de donner des sous pour que, genre, imaginez en fait, vous pouvez pas y aller vous-même, mais vous faites des sous pour que, genre, une militante qui a pas de sous et qui aurait pu y aller si elle avait des sous, puisse monter à votre place. Et quelque part, je trouve que c'est vraiment bien. Et si vous pouvez faire pas ça du tout, parce que vous n'avez pas de sous, vous avez pas de temps, vous avez rien du tout, partagez un max. Partagez un max sur les réseaux sociaux, ça devrait s'affoler ce jour-là. Essayez de, genre... Faites monter la sauce si vous voulez. Si, si vous ne pouvez pas être là de façon physique, essayez que de façon virtuelle, ça soit un événement marquant. Prenez soin de vous. Et puis, euh, j'espère que vous grossirez les rangs le, le 24 novembre. Tipeee oui.